Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui, encore une intervention de frelons Là je viens de faire des rongeurs, des rats Donc vous voyez, le matériel De rongeurs Et à côté le matériel pour les frelons Donc là je m'en vais au village juste à côté Donc j'y vais, je vous dis à de suite Il y a de l'eau un peu partout ici Un peu d'inondation pour aller faire un chantier tout ce qu'il doit faire des défrelons allez on est bientôt arrivé bon voilà les déjà j'arrive sur le chantier malgré toute l'eau à traverser donc là on est sur un nid de frelons européens encore un frelon que j'aime pas trop tuer mais je vais vous montrer dans quel endroit où il est vous allez voir alors, je ne vais pas m'approcher encore parce que j'ai pas la tenue. Il est juste ici, dans l'angle du bois. Ça, c'est une porte coulissante. Quand ils ouvrent le volet, donc ça s'enroule dans le boîtier en bois. Et ça fait sortir tous les frelons. Donc, je vais aller m'habiller. On va mettre un peu de poudre dedans. Allez, c'est parti Allez, on va s'y approcher un petit peu. Bon, avant de commencer, on va commencer par la question du jour. Parce que mon ami Tonton Snake me dit, il faut que tu poses des questions du jour. Donc la question du jour est, quels sont vos deux YouTubeurs préférés sur Youtube Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va s'approcher un peu plus près away from your inside i dream of a simple life with the of delight i don't need anything yeah. away from your inside oh. Oh, il y a un peu de monde. On va aller mettre un peu de poudre à l'intérieur. On a dit le nid est pas trop gros. Je touche inside, oh I dream of a simple life in the woods of delight. I don't need anything away from you and time. Oh, I wanna be a devil dog where we shout and be happy. Oh, I wanna be a devil dog where I dream of a simple life in the woods of, oh, oh, oh. of, of delight. I don't need anything. Vous voyez, ça sort par dessous, hein. Donc vous comprenez bien que là, on est obligé de le traiter. Hein. Il suffit d'ouvrir cette porte et le volet va s'enrouler à l'intérieur et automatiquement et automatiquement euh, il s'agit d'avoir des piqûres pour les gens. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de la partager de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt les dédés.